Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des histogrammes, ce sont des graphiques très utilisés en science et particulièrement en ce qui me concerne pendant ma thèse en physique des particules j'en ai beaucoup utilisé. Ce que vous voyez actuellement c'est un extrait d'une page de ma thèse. Alors j'espère pouvoir vous expliquer un histogramme de ma thèse dans cette vidéo. Accrochez-vous, c'est parti Donc un histogramme, ça va permettre de représenter une statistique en colonne. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi diagramme en colonne. La statistique, c'est quoi C'est le nombre de cas d'une variable qui nous intéresse pour l'étudier. Donc par exemple, dans ce tableau, j'ai mis les moyennes de maths de, du premier trimestre. Il y a donc 4 élèves qui ont entre 3,5 et 4, 3 qui ont entre 4 et 4,5, 5 qui ont entre 4,5 et 5, 8 qui ont entre 5 et 5,5 et 2 qui ont au-dessus de 5,5. Et bien si on représente dans un histogramme ce tableau, cela donne cet histogramme en colonne. Donc entre 3,5 et 4 on voit que la colonne monte jusqu'à 4, parce qu'il y a 4 élèves qui ont entre 3,5 et 4 et 4. Entre 5 et 5,5, ,5, donc on voit qu'il y a 8 élèves, puisque la colonne monte jusqu'à 8. Donc dans l'axe horizontal, dans l'axe des abscisses, on a la variable. Là c'est la moyenne de maths. Et dans l'axe vertical, l'axe des ordonnées, on a la statistique, le nombre de cas. Combien d'élèves ont euh, des notes dans la catégorie en question de la variable. Donc entre 3,5 et 4, 4 et 4,5, etc. Je suis très heureux euh, maintenant de vous présenter quelque chose qui vient de ma thèse. C'est rare et les fois où je peux le faire avec mes élèves puisque les histogrammes sont énormément utilisés en sciences. Donc euh, là, par exemple, vous avez un... Un histogramme issu de ma thèse euh, de l'expérience Ketuke, une expérience japonaise. Donc la variable qui nous intéresse là, c'est l'identification de la particule. C'est un nombre. On a pu, grâce à notre, nos techniques de, de notre détecteur, donner un nombre à chaque particule qui est entrait dans le détecteur, donc en physique des particules. Et ce nombre va nous permettre de savoir si la particule est plutôt un, le type d'un électron, ou le grand frère de l'électron, le muon. C'est ce que vous voyez en haut. Les négatifs en dessous de 0, c'est plutôt des, de type électron. Et ceux supérieurs à 0, c'est plutôt de type muon. Et donc là, on a un histogramme avec une statistique. La courbe en noir, c'est la simulation. Et les points, les croix en rouge, c'est les vraies données. Et en regardant ce graphique, on peut voir que l'accord entre la simulation et les vraies données n'est pas parfait. Mais quand même très satisfaisant. Ce qui nous a permis de continuer l'expérience en ne sélectionnant que les événements de type muon. On va revenir à notre cours de maths. Voici les statistiques des moyennes du deuxième trimestre en mathématiques. On voit qu'il y a plus d'élèves qui ont des très bonnes notes. On était à deux élèves au premier trimestre qui avaient entre 5 et 6. Maintenant, il y a six élèves. Bravo à vous. Donc, vous vous doutez de ce que je vais vous demander maintenant. Tracez-moi l'histogramme de ce euh, tableau. Vous pouvez revenir à la première diapo, revoir comment l'histogramme a été fait pour le premier trimestre et faire pareil pour le deuxième trimestre dans votre cahier de théorie. Mettez pause, allez-y. Est-ce que vous avez joué le jeu, jeu Est-ce que vous avez bien tracé l'histogramme Ce n'est pas un, un graphique très compliqué à faire. Vous avez sûrement un résultat proche de celui-ci. Donc on voit qu'il y a trois élèves en dessous de la moyenne. 3e entre 4 et 4,5, 6 entre 4,5 et 5, 5 entre 5 et 5,5, ,5 et 6 entre 5,5 ,5 et 6. Donc, vous avez vu que les histogrammes sont finalement faciles à tracer, qu'on les retrouve pour faire des statistiques des cours de maths, pour faire des thèses en physique des particules. Aujourd'hui, on est en mars 2020, donc pour ceux qui regarderont les vidéos dans le passé, à cette époque, on regardait tous les histogrammes du nombre de cas du coronavirus. J'espère que ça sera loin derrière nous quand mes futures classes regarderont cette vidéo. Et dans tous les cas, quelle que soit la situation, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.